Le Grenadet, c'est une brasserie qui existe depuis. C'est ma cinquième année là maintenant. Et Du coup, moi, je propose une gamme de cinq bières différentes. Donc ça part de la d une, d une bière de blé, vraiment toute douce, toute tranquille, jusqu'à l'IPA qui est vraiment plus marquée, quoi. En passant par des, des, des petits stades des bières un peu plus florales, un peu plus caramélisées. Enfin voilà, il y a toute une gamme cinq bières qui sont vraiment différentes les unes des autres, quoi. De spécialité en soi, on aime bien innover, euh, créer des, des choses nouvelles, casser les codes, mais en même temps tout en restant accessible. Par exemple, faire des bières légères mais avec des houblons aromatiques pour un peu flatter le palais et pas juste avoir une bière de soie. Alors des bières aux fruits, par exemple là on a une bière à la framboise, mais euh, où la framboise est fermentée, du coup elle n'est pas sucrée comme les bières aux fruits habituelles. L'objectif c'est d'être euh, un brasseur local. Là, effectivement, je vais un petit peu loin pour venir jusqu'à Nantes, parce que j'ai de à la base. Euh, mais c'est de travailler avec des producteurs locaux, cest que tout le Malte euh, vient de Saint-Abbé, a une demi bière de chez moi, je vais le chercher moi-même. partie de d'Oglan viennent d'Alert à côté de On fait pas mal de collab avec des brasseries françaises, des copains, euh, voilà. Du coup, on a une vaste gamme de bières. On fait pas mal de bières houblonnées, des bières barriquées, des bières un peu spéciales qui peuvent être légères à 1,5 hein, degrés, voire fortes à 15 degrés. Alors on s'amuse en fait, euh, en faisant des choses qu'on aime bien. C'est un projet que j'ai développé en fait, euh, à la suite de mon diplôme des beaux-arts. J'ai fait un diplôme en design et euh, je me suis intéressée au bovin, donc à la vache vraiment en particulier. Et l'idée du projet, c'était en fait, de réutiliser tous les revenus de l'industrie agroalimentaire, qui est rejeté euh, surtout dans les abattoirs et euh, récupérer ces matières en fait premières, les transformer et en faire des objets. Euh, j'ai décliné du euh, à la suite de ce diplôme plutôt une gamme de bisous en os de bœuf, donc naturel ou teinté avec de la teinture naturelle. Et puis euh, donc il ouais, y a plutôt des colliers, des bagues, des sautoirs et des boutons de manchette. Et puis sinon, y a, du coup j'ai fait des gros objets que j'ai pas forcément aujourd'hui, mais euh, là par exemple il y a des, euh, de la porcelaine à base de cendres d'os. Donc en fait ce sont des moulages de doses de bœuf, fémur, tibia, perronné et humérus. Et la particularité de cette porcelaine, c'est de la porcelaine chinoise, c'est la fine bone china. Et en gros c'est de la cendre d'ose qui est incorporée dans la porcelaine pour la rendre un peu plus blanche et un peu plus vide. Et puis une dernière création qui était aussi dans mon diplôme, c'est une lampe baladeuse en WCH. Ça fait deux ans que je me suis lancé en apiculture, j'ai été formé par un ami qui est apiculteur pro toute l'année dernière. Et là aujourd'hui j'ai 36 ruches et du coup je produis mon miel, donc euh, miel toutes fleurs de printemps, toutes fleurs d'été. Et du coup je travaille avec deux espèces d'abeilles, l'abeille noire ligérienne et euh, la bugfast. Ça fait cinq ans que je bouquine là-dessus, que je rencontre des gens, des apiculteurs, des gens qui sont dedans. Et puis, et puis là, j'ai eu la chance de, de rencontrer un collègue à moi quand je bossais encore en arbo, qui était apiculteur pro avant et qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider sur ses 200 ruches. Et du coup, bah, je lui ai dit bah, avant quoi, je te file un coup de main et tu me formes. Bulles de lune, savonnerie artisanale. Je fabrique du savon en saponification à froid avec des huiles végétales. de Il y a une première étape. On mélange des huiles et de la soude. Ça forme une pâte qu'on coule dans un moule. Et 24 heures plus tard, on vient démouler cette pâte, la couper, la tamponner. Parce que je tamponne mes sabons avec euh, le À la base, moi je fais plutôt des tableaux, des grands tableaux, des grands formats. Et c'est plutôt des petits dérivés, euh, des grands tableaux pour que ce soit plus accessible du coup euh, pour les gens. Donc euh, hop, euh, on colle des aimants, enfin <rire> voilà, je m'amuse, euh, des badges, euh, pareil, on fait du main, euh, on nous prête une badgeuse et puis c'est parti, tac, tac, tac, voilà. Ma marque est entièrement dédiée à la boucle d'oreille. Et ce sont des boucles d'oreilles qui ont euh, une base de papier, donc ce soit des papiers marbre, Donc tous ces, tous ces bijoux là en fait sont laqués, sont laqués à la main, au pinceau. Donc j'applique une couche de résine une fois par jour pendant 10 jours et à l'arrière en fait je les double soit d'alcantara soit de cuir pour le toucher avec la peau, pour que ce soit plus agréable. Vraiment je joue vraiment avec les symétries, les proportions pour donner à des bijoux qui sont... De se faire un petit peu minimaliste, brutaliste, ou des fois un peu art déco comme celle -ci. Je présente essentiellement les éditions, les éditions qu'on fait avec l'association Sauvagerie de Production. En général, on essaye de, de prendre du papier artisanal, des, on, relie, on fait des reliures à la main, et puis euh, j'essaye de, de publier des des poètes qui sont un peu dans, dans le même état d'esprit, enfin, un côté quand même assez beat generation. Quoi. Du coup je fabrique euh, les sapins, les socles avec de la bûche. Et, euh, et je fabrique aussi toutes les petites euh, pochettes euh, que je couds euh, moi-même moi, moi, dessus là. Baptiser le sapin de l'avant, comme ça, ça fait sapin et calendrier de l'avant en même temps. C'est pour éviter aussi aux gens, bah, d'acheter euh, un vrai sapin qui va être déraciné et qui, en fait, va, être, euh, bah, va servir un mois et puis après va être jeté euh, tout simplement. Donc, euh, bah là, ce sapin-là peut durer toute la vie euh, et euh, il est réutilisable tout le temps. Je suis forgeron-coutelier de le fer du roi, c'est oh. Et euh, du coup, je présente tout un tas de couteaux à, à utilité diverse, tous forgés main avec des sélections de bois majoritairement de récupération, que soit je récupère moi-même, soit j'ai trouvé un, un, une industrie qui se base sur la récupération. Donc, je forge les lames, je fais les fourreaux, depuis peu, maintenant, je les décore au repoussage. Et voilà, il y a pour tous les goûts, je fais des, des, couteaux, des couteaux de cuisine, des couteaux clients, des couteaux de travail, office, absolument tout. Et même des dagues, des machettes style germain médiéval, à style germain-médiéval, ça s'appelle un scram Je suis dessinatrice, ici je propose des de reproductions en sérigraphie. de retrouver le de, de temps de, parler, de faire les choses et voilà c'est un travail qui se base sur la J'ai créé aujourd'hui euh, une association qui s'appelle les ateliers de l'air. Donc euh, en fait euh, cette association là elle a but euh, de mettre en place en fait, des ateliers euh, euh, où on va faire ensemble en fait, euh, par exemple de la sérigraphie pouvoir créer des encres naturelles qu'on a faites à partir de végétaux. Là j'ai aussi des wraps. donc en fait c'est un emballage alimentaire qui est réutilisable. Et donc ça c'est le genre typique d'atelier qu'on peut faire aussi ensemble pour apprendre à faire des choses naturellement. Et voilà artiste c'est Bell Warrior. Et là ici j'ai un stand de micro-édition qui s'appelle Gun Creole, j'ai de la poésie contemporaine, des livres d'artistes, et des choses de moi, des choses d'autres de, auteurs, autrices, et aussi de, de la bande dessinée, euh, pas mal de, de choses liées aussi euh, au graphisme, euh, qui sont liées à mon travail de, de dessin. Une espèce d'image euh, qui m'obsède depuis une semaine d'oiseaux, euh, entre l'oiseau et l'avion. Je fais de la gravure à l'eau forte et de la création sonore. Par exemple, ici dans la gravure, euh, je travaille autour des, de matrices euh, métalliques sur plaques de zinc. Et donc c'est tout un travail euh, qui prend du temps à l'élaboration, jusqu'à la conception, jusqu'à l'impression. Ici, il y a encore cet exemple où on arrive à, à voir euh, la matrice même de cette impression-là, juste ici. Une fois, euh, fois travaillée, la pression se fait sur le papier, euh, l'encre rentre dans les creux, la pression se fait et l'estampe euh, arrive imprimée sur le papier. Je vous propose une exposition de cartes à gratter euh, pour le festival Sonocraft. C'est un carton euh, enduit d'encre, assez épais, qu'on vient gratter euh, en fait, euh, avec euh, un cutter, un scalpel ou des outils, euh, des outils tranchants, en fait. Et, euh, et du coup, je propose un stand euh, en fait, avec des sérigraphies, des reproductions. En fait, c'est du papier noir avec un passage à l'encre blanche. Euh, je les ai fait faire à l'atelier du Grand Chic à Rezé.